Bonjour Amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque, je suis Babarette et aujourd'hui, ce soir, je vous retrouve pour vous parler du Lost in Time Challenge. C'est un challenge qui a été créé par Red Blue Moon, donc de la chaîne Red Blue Moon. Euh, je vous mettrai le lien en barre d'information. Et c'est un challenge livresque sur deux mois, mai-juin, et le principe c'est de lire des, des livres euh, qui font voyager dans le temps et dans l'espace. Euh, en gros, c'est à peu près ça. Il y a 5 menus, 3 sous-catégories par menu. Euh, donc, ça fait 15 livres en tout. Euh, c'est faisable en 2 mois. Enfin, en tout cas, moi, je pense que je peux y arriver en 2 mois. Et il y a à la fois des romans et à la fois de la non-fiction. Et alors, c'est vrai que... Je vous présente rarement la poésie du théâtre, il faudrait que... Euh, allez, plus tard, je vous ferai euh, quelque chose sur la poésie et ou le théâtre. Mais pour l'instant, j'ai une pâle qui n'est pas... Il n'y a ni, ni poésie ni théâtre dedans, mais ça va venir. Alors, le premier menu, c'est le menu conflit, Et la première catégorie, c'est... Euh, la fleur au fusil, un livre qui parle de... qui traite de la guerre. Ça peut être une fiction, ça peut être une non-fiction, et ça peut être une vraie guerre, euh... ou... ou pas. Et Red Bull Moon prend l'exemple du Seigneur des Anneaux. Hop Du coup, je vais relire le Seigneur des Anneaux. Euh, là, c'est la trilogie complète en un seul volume, enfin, publié en un seul volume, et c'est la nouvelle traduction. Pourquoi est-ce que je veux lire la nouvelle traduction Parce que même si je sais qu'il y a des détracteurs, euh, par exemple, euh, qu'il y a quelque chose qui peut gêner un peu, c'est le fait de dire le comté et pas la comté. Parce que le comté, ça, ça renvoie à une unité, euh, une unité spatiale connue. Il y a le comté de Suffolk, je ne sais quoi. Et en fait... Euh, plutôt euh, que plutôt que la, la comté qui renverrait un espace plus imaginaire peut-être plus chaleureux mais euh, c'est ce que ce que m'a expliqué celui qui a euh, dirigé l'expo sur Tolkien donc, qui connaît un peu Tolkien <rire> qui donc j ai, j ai, en fait j'ai eu une visite guidée de l'expo de l'expo à la BMF euh, donc euh, vous le savez sans doute, euh, Tolkien, to Tolkien de on prononce, euh, était linguiste et professeur de linguistique. Et quelque chose qui est dommage dans l'ancienne traduction, c'est que la manière de parler des personnages est très lissée. Parce que dans le texte original, que je lirai un jour, euh, les, les hobbits parlent euh, très différemment des elfes alors que euh, dans la traduction qui, est, qui a été faite, euh, les Hobbits parlent à l'imparfait du subjonctif, alors qu'un Hobbit ne, ne, ne parle pas comme un elfe. C'est comme ça que Tolkien l'avait écrit, et du coup je voulais vraiment la nouvelle traduction qui, qui est plus proche, qui retranscrit mieux ce texte original. Euh, donc Franchement, je vous conseille de… je vous dirai ce que j'en ai pensé, mais je pense que ça peut valoir le coup de l'essayer, euh, et j'avoue que je fais plutôt confiance à quelqu'un qui... qui a conçu une expo aussi génialissime euh, pour, euh, euh, pour vous dire que cette traduction est euh, petite. Euh, euh, en tout cas, qu'il l'a préféré, je... Je... il m'a donné envie de suivre son avis. Euh, je vais passer à la suite parce que sinon la vidéo va être ultra longue. Alors, le deuxième, euh, la deuxième catégorie c'est « Aux armes, citoyens, un hein, lit traite d'une révolte ou une révolution euh, ». Euh, et je vais vous présenter en même temps, mes chers compatriotes, un livre où la place de la politique est importante. Pourquoi je fais ça parce que vous allez en fait euh, l'un suit l'autre euh, et euh, voilà Donc je vais pas prendre le menu vais je vais donc, je vais, donc okay, okay. alors paris et paris et rome de zola euh, il se trouve que rome c'est avant c'est dans une trilogie le premier c'était lourd et c'est dans ce livre-là que la politique est importante, et dans ce livre-là qu'il est question d'une révolte, d'une révolution importée. Alors, Rome, c'est la suite de Lourdes, c'est l'histoire d'un jeune, jeune prêtre, un jeune abbé, qui bon, il va se rendre à la capitale de la chrétienté, hein, à Rome, au Vatican. Et là, on va découvrir plein de... Euh, d'enjeux politiques euh, liés au, au Vatican. Euh, J'en sais pas plus, puisque je l'ai pas encore lu. Mais donc, c'est celui-là, pour celui-là, le livre où la politique est importante. Et celui-là, euh, en fait, j'avais d'abord acheté celui-là en me disant, oh, « il est là, trop bien. Ah, c'est le dernier tome d'une trilogie. <rire> » On va dire la trilogie en ancien, plutôt. Euh, alors, celui-là, euh, donc, on... Euh, on retrouve ce, le jeune prêtre et là il est à, il, il est à Paris, c'est un roman social, ça va parler euh, de, de la, la Commune, des attentats anarchistes, euh, c'est le Paris moderne euh, et donc je pense qu'il va ça va parler de technique aussi. Chatorzola, là, je sens que je vais aimer celui-là et un peu celui-là aussi. Je vous en dirai les nouvelles quand je les aurai. Ensuite, deuxième menu. Donc On va aller un peu plus vite, euh, pour que la vidéo ne dure pas 30 ans, pardon. Euh, la deuxième Le deuxième menu, c'est engagement. Première sous-catégorie, hop, je ne vois plus grand-chose, excusez-moi. Euh... C'est pas mademoiselle, c'est madame, pardon, j'ai... J'ai fait l'erreur de lire en jaune. C'est pas a c'est madame. Un livre qui traite de la condition féminine. Donc là, euh, je vais lire euh, « Histoire des femmes en Occident ». C'est euh, le deuxième volume euh, sur le Moyen-Âge. Euh, oui, c'est une série de livres d'histoire des femmes. Donc il y avait l'Antiquité, là le Moyen-Âge, et puis après, il bah, y aura l'époque contemporaine, euh... Bah, J'ai envie de savoir, de... je m'intéresse un peu à l'histoire médiévale, je m'intéresse à l'histoire des femmes, les deux en même temps, ça devrait être intéressant. Et pour le coup, bah, c'est une non-fiction mais vous, vous en serez Ensuite, Eureka, un livre qui traite de l'évolution scientifique, alors là ça a été très difficile de le trouver parce que je voulais vraiment faire ce challenge. Challenge uniquement avec des livres que j'avais déjà pour euh, vider ma page. Mais j'en avais un, euh, parce que euh, alors j'ai pas trop de science-fiction. Il euh, y avait Paris qui comptait, mais euh, je voulais pas mettre un livre pour deux catégories, même si on peut, de toute façon il n'y a pas de, pas de police du, du challenge. Euh, mais j'ai choisi L'antenne relais et son monde. Euh, de David haute euh, qui est un livre qu'on nous a envoyé à la librairie pour euh, savoir si on allait faire une rencontre. Euh, bon, bah, bah, ça parle de la technique, puisque ça parle de l'antenne relais, et ça parlera, j'imagine, qui se la sera question de, de ce que ça peut avoir de nocif, que ce soit sur le plan de la santé ou même sur le plan social, euh, sachant que l'un et l'autre se recoupe souvent quand même, parce que bizarrement bah c'est beaucoup moins euh, dans les zones riches qu'on qu on place des, des trucs qui sont mauvais pour la santé. Et enfin donc sur sous la sous-catégorie, euh, I have, I have. I had a dream, un livre qui traite du racisme. Bon, eh ben, on va rester sur les afro-américains. Beloved, de Toni Morrison, qui parle de l'histoire d'une esclave qui est morte. Euh, euh, une petite fille égorgée par sa mère. Euh... Voilà, pour protéger la, cette, fille de, de, cette petite fille de l'esclavage, donc plus d'esclavage que de racisme, mais euh, l'esclavage euh, des Noirs aux états unis c'est ah, un, un chouïa lié au racisme. Et j'avais envie de lire ce livre depuis longtemps, Be Loved, de Tony Morrison. Toni Morrison, c'est la... Euh, la huitième femme qui a eu le prix Nobel de littérature et le premier écrivain noir. Donc, euh, c'est pas mal. Euh, premier écrivain noir américain, en tout cas. Donc, euh, ça me paraissait important de, de lire son œuvre. Euh, c'est... Euh, parce que je, finalement, je connais assez peu... Euh, euh, la, la condition des esclaves aux états unis Il euh, y a beaucoup de sujets ce type de sujet euh, que je connais assez peu, finalement. Et j'ai bien l'habitude de découvrir. Ensuite, nouveau menu, Zeitgeist. Oui, j'ai fait de l'allemand, donc je sais le prononcer. Je suis trop fière de moi. Ça veut dire l'esprit du temps. C'est un concept... Euh assez germanique, euh, de, plutôt fin 19e, euh, début 20e, euh, les, cet esprit du temps qui passe, euh, ouais, l'esprit voilà, voilà, le, un peu de l'ancêtre, c'est très prégnant dans la littérature du 19e siècle et du début du 20e siècle. Euh, au, en Autriche, dans les pays germanophones, hein, en Autriche et en Allemagne. Alors, euh, premier menu. We have always lived in a castle. Euh, on a toujours vécu dans un château. Un livre dont l'action se passe dans un château. Wow euh, Donc, euh, alors, bon, un château, ou un manoir, ou, ou un palais, pourquoi pas. Confession d'un tyran d'Eric Mangin le journal de Caius Caligula. Hum, donc c'est un roman contemporain euh, qui m'a été offert par une amie. Alors, la petite histoire, c'est que... Euh... Bon, je vous le raconte parce que ça, ça me fait marrer. Euh, J'ai été prof à un moment donné, et mon inspectrice m'a comparé à Caligula. Oui. Euh, elle m'a dit... Vous me faites penser à cette citation latine, qui était celle de Caligula :« Qu'ils me haïssent pourvu qu'ils me craignent ». Au derrière tout le monde, parce que apparemment, euh, apparemment, j'avais envie d'être très, très très très méchante avec mes élèves. C est, c est... Je le dis en passant, c'était une inspectrice euh, qui faisait peur à tout le monde et que personne n'aimait. Mais apparemment, c'était moi qui étais méchante avec mes élèves. Hein, parce que... que ça se passait pas très bien. <rire> voilà. Du coup, c'est pour ça que cette amie m'a offert Caligula. Donc... En plus de Babaret, c'est un autre surnom, Caligula. Oui, c'est moins mignon. Euh... Donc, ben, je, vais, je vais lire ce bouquin. J'ai de quoi faire. Alors, deuxième menu, euh, raconte-moi une histoire, une non-fiction historique. Bon bah là j'avais, j'en ai quelques-uns quelques des, des livres d'histoire de, euh, à lire, donc j'avais déjà celui euh, sur les, les femmes au Moyen-Âge, mais là je me suis dit, allez, on va faire du, allez, du poids joué du tout, hein. euh, Nationalisme, antisémitisme et fascisme en France de Michel Vinoc. Allez, tiens, et, et, et, et, et, et si on se faisait un petit peu des, des, des, une, une petite histoire de... C'est salopard. Le... Euh, oui, parce que je me suis dit, euh, ne, ne pensons pas à chaque fois que... à l'Allemagne ou à l'Italie. Déjà, on peut penser à l'Espagne aussi, hein, quand même, ils, ils, ont, ils, ils ont eu franco, quand même. Hein. Et je me dis, mais euh, effectivement, comment ça a pu être possible, la collaboration Bah, euh, magique, ça va m'expliquer des trucs. Hein. Euh, si, pour le coup, c'est un sujet que je connais un peu mieux déjà que, euh, bah, que l'esclavagisme le, que aux états unis Troisième menu, euh, Maman à tort, une histoire de famille une, ou une saga familiale. Alors là, j'ai vraiment très très hâte de le lire. Euh, je vais lire Origine d'Amine Malouf. Euh, qui est un... Donc je me contrefou qu'il soit de l'Académie française, même si c'est écrit sur la couverture. Euh, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un auteur français, euh, mais euh, de, dont les origines sont plutôt orientales. Euh, donc euh, c est, c est, euh, il a des ancêtres au Liban. Et il va revenir sur, histoire, sur son, son histoire familiale et l'histoire de, de ses origines. Euh, voilà, donc c'est... La saga des Malouf. Euh, bon, bah je crois que c'est dans le thème. Une, une saga... Une, une histoire de famille. Euh, on a le droit de tordre un peu les, les éléments. Euh, et puis de toute façon, comme je vous disais, il n'y a pas de police du challenge c'est de se faire plaisir avec des lectures mais c'est sympa de se challenger un petit peu je trouve de, de, et de se dire ah bah je vais sortir celui-là de ma, ma pile ça aide à choisir en fait ça... si j'aime bien les challenges parce que ça m'aide à choisir mes lectures aussi euh... après nouveau monde euh... donc là c'est vraiment le voyage euh... Dans l'espace, le, dans plus que dans le temps. Euh, Invitation au voyage, un livre dont l'intrigue ne se passe pas en Europe. Alors là, je vais prendre un livre que j'ai déjà commencé, euh, mais bon, c'est pas très grave, parce qu'il est assez épais pour que je le finirai. Euh, euh, pas ce mois-ci, puisque tout plus jour, 2 trois jours. Le sport des rois de C.E. Morgan. Que je vous avais présenté dans mon book haul donc de la fête du livre. Euh, il s'agit d'un riche propriétaire qui veut avoir le meilleur cheval. Voilà ouais, simplement. Donc euh, et c'est bon euh, ça se passe aux États-Unis. Donc c'est bon euh, puisque les États-Unis ne sont pas en Europe. Bravo Babarette pour la leçon de géographie. Ensuite, yeah. pourquoi j'ai écrit en jaune Je suis bête. Euh... Pardon. Euh, L'herbe est toujours plus verte. Pardon. Je, je n'écrirai plus jamais en jaune ou alors pas avec le jaune. -là. Un livre dont l'intrigue se déroule dans un pays où on n'est jamais allé. Alors, les états unis ça marchait bien parce que je suis ou n'importe quoi qui se passe en Europe, parce que je ne suis jamais allé à l'extérieur de l'Europe. Mais il n'y a pas l'un de pays d'Europe où je ne suis jamais allé également, par exemple, la Russie. Et donc, je vous ai dit dans ma précédente vidéo que j'aimais beaucoup les romans russes, la littérature russe, que j'aimais beaucoup Dostoïevski Un nouveau Dostoïevski enfin un autre Dostoïevski les démons, parfois traduit par les possédés, donc je ne sais pas du tout... Euh... Quelle est la meilleure traduction euh, Je ne sais pas du tout ce que c'était euh, en russe. Alors, euh, il s'agit d'un roman ça, ça va être très joyeux parce que ça parle de suicide et de méditation métaphysique. Voilà. Euh, en fait, j'ai pas besoin d'en savoir plus parce que c'est souvent ça, Dostoyevsky, c'est... De... très méditatif. Et c'est pas tant l'intrigue qui m'intéresse que euh, l'esprit. De... En tout cas, chez Dostoïevski ça m'arrive hein, que ce soit euh, beaucoup l'intrigue la... qui m'intéresse. Mais chez Dostoïevski c'est vraiment l'esprit de... qui se dégage qui, qui m'intéresse. Et enfin, élémentaire, mon cher Watson, enfin non, pas enfant, parce qu'il y a envie de après, pardon. Élémentaire, mon cher Watson. Un livre avec un mystère. Euh, je ne vais pas lire un Sherlock Holmes parce que, bah, il faudrait que je me rachète des nouvelles de Sherlock Holmes. Non, c'est un challenge non-buy. Enfin, pour moi. Vous, faites ce que vous voulez. Euh, je vais lire La tristesse des éléphants de Jody Picoult. Que je voulais lire. Parce que déjà, j'ai vu éléphants titre. Et moi, c'est simple. Vous me mettez dans une librairie et vous me mettez face à un livre qui contient le mot éléphant. Et j'ai envie de savoir de quoi ça parle. Alors, je n'ai pas toujours envie de lire le bouquin, juste parce que juste parce que il est question d'éléphant. Mais quand même, si, ça m'arrive beaucoup. Euh, bon, de quoi ça parle Ça parle d'une jeune fille qui, dont la mère a disparu. C'était une mère qui travaillait sur... Euh, l'expérience du deuil chez les éléphants, et un jour sa mère disparaît, elle va essayer de retrouver la trace de sa mère. Et j'imagine qu'il euh, sera aussi question d'éléphants. Euh, mais même au-delà de ça, le... le fait de rechercher de y ait ce mystère, de rechercher une tra... la trace de quelqu'un, ça me paraissait beau, et ça... voilà, donc j'ai... Bon, J'espère qu'il sera quand même pas mal question d'éléphants. J'aime les éléphants. Euh, voilà. Et dernier menu, A Day at the Abbey. Parce que nous allons nous plonger dans l'esprit d'Anton Abbey euh, avec Lady Violet. Une relique de la Pâle, alors Lady Violet, euh, alors, si vous n'avez pas vu Danton Abbey, euh, et que vous aimez, et, et aimez l'histoire, que vous aimez le féminisme, et que vous aimez ce qui est « so british », vous ne pouvez pas ne pas aimer Danton ou, ou alors, dites-moi pourquoi, vous, si vous aimez à la fois ce qui est « so british », que vous aimez euh, ce qui est historique, en tout cas, euh, le, le dé, les années 20 et que, sauf si je féministe, et que vous n'avez pas aimé Dante, mais je veux bien savoir pourquoi, parce que parce, parce que ça me, ça me paraît difficile de ne pas aimer cette série, parce qu'elle est euh, pimpante, euh, elle est intéressante, il y a de la profondeur, les personnages sont parfois un peu clichés, mais pas trop. Euh, donc, vraiment, j'aime beaucoup. Euh, et du coup, Lady Violet c'est la, la grand-mère. Elle est jouée par Maggie Smith et puis elle m'incarne parfaitement. Une relique de la pâle. Ah, donc, une relique, relique de la pâle, c'est un livre qu'on doit lire depuis. Enfin, qu'on doit. Que, qui est depuis longtemps dans notre pile à lire et qu'il faudrait peut-être penser à sortir un jour. Euh, ça, oui. Donc, j'ai choisi. On ne verra sans doute pas le titre. Et c'est pas très grave, parce que le titre, c'est La Disparition, de Georges que c'est pour ça que le, le titre ne se voit pas très bien. Ah ah. Donc, euh, il a eu le sens de l'humour jusque sur la couverture. Alors, euh, de quoi parle La Disparition Il euh, peu... Une... bon, y a un truc qui a disparu. Euh, spoiler, c'est la lettre E. <rire> c'est tout le roman. Je sais pas combien. Hein ah, il fait quand même 300 pages. Hein euh... Sans la lettre E, à part sur la couverture dans le nom de l'auteur, Georges Perec. Voilà, il y a un ami 4, en a mis 4 dans son nom. Il fait pas d'effort. Euh... Ah, et dans, dans l'édition, l'imaginaire de Gallimard. Oh là là, c'est pas bien. Voilà. Et, et j'adore Loulipo. J'aime beaucoup ces, les jeux de mots, le travail sur la langue. Le, le, et cette jubilation qu'il y a euh, sur les mots, sur les, les sons. Euh, et enfin, je sens que je vais me marrer. Et je, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Pérec, c'est un peu mon le choufou, cette famille. J'ai des parents qui adorent Pérec aussi. Donc, bien. Ensuite, Lady Sibylle, une héroïne badass. Alors là, je suis un peu embêtée parce que euh, je ne sais pas forcément si l'héroïne est badass avant d'aller leur lu le bouquin. Donc, hein. Une héroïne qui... qui pète sa mère Bon, une, une, une, une, une héroïne qui a vraiment euh, du bagou. Une, une héroïne euh, qu'on admire. Admirable. Euh, je ne sais pas, j'espère que Jane Eyre, dans le roman de Charlotte Bonté, sera une héroïne badass. Parce que sinon, je ne savais pas trop quoi lire, en fait. Euh... Et je me suis dit, allez, on va rester dans le britannique. Bon, enfin, on est à Denton Abbey, Charlotte Bronté. Et on va voir. Donc, euh, voilà, j'espère que je ne me trompe pas. De quoi ça parle pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout Charlotte Bronté, enfin, qui connaissent sans doute Charlotte Bronté, mais qui ne connaissent pas Jane Eyre. Euh, C'est sort d'une fillette qui ensuite va devenir adulte, qui est dans une famille qui la déteste et elle va aller en internat et il y a une histoire d'amour avec euh, un homme qui s'appelle Rochester euh, Je crois qu'elle va rentrer à son service en fait euh, Voilà donc c'est une femme euh, Qui va essayer de changer de condition En tout cas de ne pas en avoir une trop pourrie euh, et euh, avec le fond d'une histoire d'amour, on va bien voir. Moi, je pense qu'elle a... a ses chances, quoi. Euh, et enfin euh, Lady Mary, relecture. Ma favorite, c'est vrai que parce que Lady, My... Lady Mary, je, je l'aime beaucoup. beaucoup. Euh, oui, des... des trois sœurs, c'est un peu ma ma choupette, euh, elle, est, elle est un peu insupportable, mais j'aime beaucoup la trouver insupportable. Euh, mon personnage préféré dans la série, euh, c'est plutôt Tom, euh, pour les personnes qui, qui connaissent. Euh, Dites-moi en commentaire quel est votre personnage favori si vous, si vous aimez la, la, la série. Euh, donc Lady Marie, relecture d'un favori. Et il y a sans doute beaucoup de gens qui m'ont trouvé très bizarre. Mais un, un roman que j'ai adoré, il y a dix ans, quand, que j'ai lu, euh, que lu pour, euh, pour les cours quand j'étais en première L, j'ai adoré Le rouge et le noir de Stendhal. Et je suis retombée sur un, ex, sur un extrait en, euh, quand je préparais le, le concours de, du CAPES. En, voilà, en examen et je l'ai trouvé tellement beau cet extrait que je, voilà j'ai je, je, je, passé dix minutes juste à, à perdre du temps à lire le texte sur lequel je vais faire une analyse grammaticale mais j'ai passé 10 minutes à euh, m'imprégner de la beauté du texte donc il m'a manqué 10 minutes à la fin pour finir <rire> C'était embêtant mais c'est pas grave parce que j'ai aimé beaucoup beaucoup ce livre euh, de quoi est-ce que ça paye en plus Alors, euh, c'est une collection de favoris regardez-moi si cette édition est pas trop jolie c'est une amie, celle qui m'a offert Caligula qui me l'a offerte elle m'a offert une jolie petite édition euh, dorée, reliée. pas illustrée, mais c'est pas grave euh, donc le rouge et le noir, ça parle d'un jeune homme, Julien Sorel, qui, qui est euh, fils de charpentier euh, et euh, qui, qui va être repéré par le prêtre du village comme un enfant très doué euh, et donc il va devenir précepteur d'un euh, homme important dans le village, euh, monsieur de Rénal, et tomber amoureux de madame de Rénal. Euh, j'avais trouvé l'histoire très très belle. Euh, je m'étais beaucoup attachée au personnage de Julien Sorel. Même s'il si a ce côté très irritant. Mais c'est aussi quand même quelqu'un qui sait dire à la société... Oh. Mais regardez comment vous nous traitez, nous, les pauvres. Euh, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'ambition, qui va croire beaucoup en ses rêves et être beaucoup désillusionné. Euh, C'est aussi une histoire d'amour, mais c est, c est... voilà, donc j'ai trouvé ça très très beau. Euh, et... Je me... Ça fait longtemps que j'ai envie de le relire, que j'ose pas trop parce que j'ai peur d'être déçue par la lecture que j'avais faite. Euh, enfin, d'être déçue par ma relecture. Et... Et bon, il est temps, il est temps. Euh, je vais relire ce favori. Euh, je, je, je vous dirai si j'ai autant aimé ou plus, ou moins que, que la première fois mais bon, bon j'ai envie et euh, eh bien voilà merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout merci à Red Redboumonde pour ce challenge qui... Elle a l'air vachement chouette. Eh bien, si vous, vous allez, allez regarder son, sa vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Euh, dites-moi si vous participez aussi. Si vous avez lu certains des livres que je vous présente, euh, alors ne me spoilez pas, mais euh, dites-moi si vous les avez aimés ou pas. Euh, et, et puis surtout, ben, si vous avez apprécié cette vidéo, euh, je veux bien un petit pouce bleu. Euh, si vous ne l'avez pas aimé, je veux bien que vous me disiez en commentaire pourquoi. Euh, si la raison, c'est la lumière est pourrie, je sais. Euh, comme, ça, comme ça, je peux m'améliorer pour la prochaine fois. Et... Donc, euh, merci beaucoup aux personnes qui se sont abonnées. Ça me fait vachement plaisir. J'aime bien qu'on me disiez aussi comment vous avez découvert ma chaîne. Euh, voilà, par curiosité. Et... Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, mais surtout, bonne lecture